Si je fais un praliné de base avec un collage simple, je pourrais utiliser le praliné dans l'état. Là, je vais euh, rajouter des zestes de citron. Donc, je vais le repasser au robot Robocoupe pour que les zestes soient bien euh, éparpillés euh, dans le praliné, qu'ils soient bien mixés, bien fin. Donc, je vais peser mon praliné. Voilà. Donc, je vais... Mettre mon praliné au robocoupe. Voilà, donc je mixe que les zestes soient bien répartis harmonieusement. Et je vais rajouter mon collage. Alors, qu'est-ce que c'est le collage C'est ce qui va nous servir à faire durcir le praliné. Donc là, j'ai mis une partie de tané à lait, donc chocolat de Madagascar, très peu sucré. Donc c'est assez exceptionnel pour un chocolat au lait. Donc ça fait qu'on a un chocolat au lait très cacaoté. Mais bon, avec un bon goût de lait également et très peu sucré. Donc ça, c'est vraiment un chocolat au lait exceptionnel. Moi, ce chocolat, je l'utilise pour tous mes enrobages de, de bonbons chocolat au lait parce que ben, l'avantage, très peu sucré, très fluide. Donc pour un chocolat au lait, c'est un gros avantage et une bonne, des bonnes notes aromatiques cacao en fin de bouche. Voilà, quand mon, mon praliné est bien mixé avec mes zestes, je vais rajouter mon collage. Alors le praliné en soi, ça n'a pas l'air très compliqué. En général, c'est un mélange de 3-4 ingrédients. Ça dépend si on fait des pralinés avec des arômes, etc. Mais en général, c'est du praliné avec un collage. Donc c'est relativement simple. Par contre, ce qui va être important, c'est la température de coulage. Que vous le fassiez en cadre ou en bonbon moulé ou en barre, comme on va faire, il va falloir faire cristalliser le praliné rapidement pour pas qu'il y ait de décantation de matière grasse et pour pas qu'il y ait de blanchiment gras, parce que le gros problème avec les pralinés, c'est le blanchiment gras. Un praliné, c'est un produit très gras. Dans une noisette, il y a à peu près 60 de matière grasse. Dans une amande, 50-55 Donc cette matière grasse, le problème, c'est qu'elle peut migrer. C'est-à-dire qu'avec les changements de température, s'il fait un peu chaud à l'extérieur, la matière grasse va commencer à fondre un petit peu. Et si elle migre, elle va faire fondre la couche d'enrobage. Donc elle va faire fondre le sucre et ce sucre va blanchir donc c'est le blanchiment gras, blanchiment sucrier également donc c'est un gros problème donc pour éviter ça il va falloir euh, faire cristalliser le, pral le praliné très vite pour ça il va falloir vraiment avoir une maîtrise de la température de coulage en cadre et de coulage dans des moules etc donc on va le couler en général en dessous de 24 degrés donc là on risque d'être un petit peu chaud parce qu'en plus on l'a mixé donc en mixant on a augmenté également la température, donc là je pense que je vais être dans, aux alentours des 28 degrés, 28, 29, 30 degrés. Donc là, si je le coule comme ça, qu'est-ce qui va se passer Il va mettre longtemps à cristalliser et donc la matière grasse va remonter à la surface. On va avoir des auréoles d'huile, de, tout simplement, hein, d'huile à la surface et ces auréoles, avec le temps, vont nous faire fondre le sucre contenu dans la couverture. Donc là, il est trop chaud, donc je vais le tabler. Donc on pourrait très bien faire la même recette avec un, un praliné noisette. Hein. Là, j'ai fait avec un praliné amande parce qu'avec le bonbon à la figue, c'est vrai que c'est un, un chocolat que je fais dans ma gamme. Donc le, le, la gelée figue coin avec le praliné aux amandes de Provence, avec un peu de citron, ça fait vraiment un parfum très provençal, très frais avec le citron. Très peu sucré, donc c'est un gros avantage. Oui, il a une belle couleur hein, ce praliné d'amande de Provence. Bien torréfié, on voit qu'il est bien doré. Il a vraiment une couleur agréable. Donc je vais tabler mon praliné. Donc le but, c'est de le faire arriver en dessous de 24 degrés. Alors là, c'est pour une petite recette. Bien sûr, si vous faites des grandes quantités, vous n'allez pas le tabler. Ce qu'il faut faire, ce que je fais, moi bon, en général, je pars d'un praliné froid qui est au frigo, donc aux alentours des 5 degrés je le mélange donc je vais le mixer donc il va remonter un petit peu à température et mon collage je vais le mettre aux alentours des, des 35 degrés donc le praliné froid enfin à environ 10 degrés avec le, le collage à 35 degrés je devrais arriver aux alentours des dans les 22 23 degrés donc ça va être parfait Voilà, j'arrive à 23,5, 23,4, 23, donc je suis en dessous des 24 degrés, donc c'est parfait. Donc mon praliné est à la bonne température a une bonne texture. Pour le pocher, ça va être facile. Il est assez fluide, pas trop liquide. Parfait. Donc ce bonbon se fait très bien aussi en cadre. Hein. Vous pouvez faire des barres, c'est parfait. Là, j'ai décidé de le faire en bouchée en ronde. Pour que ce soit un peu plus sympa pour Noël. Ça fasse un peu esprit boule de Noël. Mais je le fais dans ma gamme, bien sûr, en bonbon carré, Donc un peu plus fin. Je le fais je fais la gelée à 3 mm et le praliné à 3 mm. Là, j'ai fait la gelée à 5. Et je vais couler donc à peu près aux trois quarts de praliné amande. Que ça nous fasse moucher à peu près dans les 35-40 grammes.